Salut les amis, alors petite vidéo courte pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo pendant une période assez... Indéterminée on va dire Pourquoi me diriez-vous Et bah ben, la raison elle est très simple Tout simplement parce que Mais ne vous inquiétez pas J'ai bien évidemment pensé à vous Pour vous faire patienter jusque là ben, Déjà il y aura quelques vidéos Mais c'est vraiment des vidéos très courtes Mais j'ai également fait un SoundCloud Eh oui un 5 coudes, pour pouvoir réécouter mes magnifiques musiques Dessus, vous pourrez retrouver mes meilleurs titres Comme l'homme rageant contre l'homme chauve blanc Ou encore la magnifique instrumentale de mon premier OPB En passant bien évidemment par Les vraies vraies paroles du Super Smash Bros Brawl Version chantée, bien évidemment Et dessus, vous aurez même droit à une exclusivité Eh bah oui, vous vous rappelez sûrement tous de la musique Petit Clovis Il n'y a absolument aucune chance, cette vidéo n'a vraiment fait que 20 vues le petit Clovis était perdu. Il cherche pendant des heures. Et eh ben puisque je vous adore mes chers petits abonnés, c'est pas vrai. J'ai fait un remix de cette magnifique musique. Le petit Clovis était perdu. Il wow. Plus de sensations. Alors voilà. J'espère que vous m'avez bien compris. Et maintenant, rejoignez mon son Claude. Bon, maintenant, c'est l'heure. Pour la petite histoire. Alors, le titre c'est. Il n'y en a pas. Alors, avant, le petit Kevin était toujours triste et en colère. Il passait ses journées à rester assis, sans rien faire, en contemplant l'horizon. Mais.